Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Général 5 Étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Je crois que le CNRD, vous allez vous remettre en question maintenant. Vous allez vous asseoir pour dire, ah, la force ne peut pas tout résoudre. Je crois, ça, ça a été une belle leçon pour vous. Vous avez cru que Kofanka, la force, vous oubliez que vous êtes des traites. Vous oubliez que Cojian Fanté Vous avez vu aujourd'hui, malgré vos pouvoirs aujourd'hui, mais vous étiez comme des Bambins, vous étiez comme des enfants, vous étiez contre, vous êtes ça dit, vous cherchez à ça, dit pour qu'on puisse euh, vous considérer, vous avez vu aujourd'hui, vous avez été voir les sages du manding aujourd'hui, mais vous avez vu comment vous étiez zéro, la vie c'est comme ça. Ça, c'est une leçon pour vous. Vous pensez que l'arrogance, ça peut tout résoudre Vous pensez que la force, ça peut tout résoudre Ça ne peut pas tout résoudre. Ça ne peut pas tout résoudre. Bala Samoura, Sadiba, vous qui avez fait le déplacement aujourd'hui, vous qui êtes allé voir la coordination du Mandengo aujourd'hui, pour pouvoir aller dans la famille du président Fakonde, si vous aviez commencé par ça, avec vos, je ne sais pas, déclarations bidon on n'allait pas arriver là-bas. Si vous aviez vraiment respecté le président Fakonde, nous n'allions pas arriver là-bas. Mais à cause de votre arrogance, vos mépris, vous avez vu le résultat. Les gens, c'est-à-dire ils ont compris en vous que vous êtes, vous êtes animés que par la haine. Vous êtes animés que par la haine. C'est-à-dire, je n'en veux pas aux poutistes, parce qu'ils ne peuvent même pas rédiger un, un communiqué. C'est les Moussa Moïse, des Toka comme les Amara, Moussa Mouezele Amara, vous avez vu votre discours Ça vous a mené où L'arrogance. Vous, vous étiez quoi hier Nutetez ces gens que vous êtes en train de humilier. Vous étiez quoi hier Est-ce que vous avez formé une rébellion contre le pouvoir du président Fakonde C'est grâce au président Fakonde. C'est grâce à ce pouvoir. Si vous avez eu le kilo de faire quoi que ce soit, c'est grâce à eux. C'est eux qui vous ont fabriqué. C'est eux qui vous ont façonné. Vous pensez que l'arrogance, la force, vous avez vu aujourd'hui, vous étiez comme des petites personnes. Vous étiez contre, auprès de vieux. Vous attendez le feu vert. Est-ce qu'on peut aller au domicile du président Fakonde Vous n'avez pas de respect pour ces gens-là. Aujourd'hui, vous avez vu votre limite. Vous avez compris que dans la société, tout ce que vous pouvez faire c'est la force, prendre des militaires, faites ça. Voici le document. Euh, si vous avez oublié, nous, on n'a pas oublié, 72e, la grande sœur, le nom de la grande sœur du président Alpha Condé, qui est décédée, je crois, en 2015. 2015, elle n'était même pas membre du gouvernement. Elle n'était même pas membre du gouvernement. Ni ministre, ni directeur de quoi que ce soit. Voici son nom ici, sur la liste de Charles Wright. Les 188 personnes les 188 personnes, leur compte gelé. La grande sœur du président Alpha Condé qui est décédée. Son nom figure là-dedans. Tellement que vous, vous n'êtes pas des humains. Vous n'êtes pas des humains. Voici, le document est là. Vous n'allez pas dire Damaro a mentir. Moi, vous savez, quand moi, le CNRD, c'est pourquoi moi, je sais fermer vos bouches là. C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose, nous, on n'est pas pressé, On garde seulement. Voilà, je vais agrandir pour que les gens puissent voir. Voilà. La grande sœur, vous regardez, je vais publier la page tout de suite, 172e, la grande sœur du président Fakonde qui est décédé longtemps, elle n'était même pas membre. Tellement que c'est pareil pour la première dame, père à son âme, Agadiené, sa fondation, tout. Vous avez tout gelé. Les dons que les Indiens ont donnés, vous avez tout pris. Vous avez tout fermé. Malgré le coup d'état, elle voulait continuer ses activités qui n'ont rien à voir avec vous, vos biens, mais vous avez tout gelé. Et aujourd'hui, vous, vous allez venir vous flanquer devant nous, que vous allez prendre le... c'est-à-dire euh, la dépouille de la première dame comme moyen de, de se racheter. Respectez les gens. Respectez les gens. Le CNRD. Vous avez vu vos limites maintenant. Quand on vous dit que vous êtes des petites personnes, des gens comme les Moussa Moïse, pour rédiger des communiqués bidons. Et vous venez vous asseoir maintenant. Vous commencez à dire, ah non, voilà, nanani, nanana. Vous avez vu maintenant à travers le monde. Les politiques, tout le monde, vous avez vu. Même Ousmane Gawal, qui est dans votre gouvernement, il a fait mieux que vous. Même le communiqué de Ousmane Gawal, il a fait mieux que vous. On apprend que vous êtes en réunion là-bas, que qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger l'erreur. <rire> C'est ce qu'on vous dit, vous ne méritez même pas d'être où vous êtes. Tant que vous avez la haine, 100, 100, 188 personnes, d'autres même n'ont même pas, et, ils n'ont pas été directeurs, rien, Voici sur leur compte gelé par le CNRD. Jusqu'à présent, ces familles-là, ils ont des enfants. Ils sont mariés. Ils doivent manger. Ce n'est pas votre problème. Mais il faut faire souffrir les gens. Parce que oui, ils sont dans le parti RPG Arc-en-Ciel. Il faut les faire souffrir. Mais voici aujourd'hui. Donc, euh, ça on vous dit, hein, le corps ne descendra pas à Conakry. Le corps quittera l'Europe pour Bamako, Bamako, Cancan. Et si vous avez à présenter quelque chose, allez-y dans la famille de la première dame, paix à son âme, mais pour dire que vous, vous allez, ils vont vous donner. Vous avez gelé ses comptes, tout. Vous avez pris tous ses biens. Vous, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous, vous allez dire concernant la première dame? Elle a tout fait pour continuer sa fondation. Vous avez tout bloqué. Regardez tout le monde. Ceux qui se sont adressés, la première, elle ne parlait même pas. Elle n'était pas dans les mamayas. Ce qui est Mamaya, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, vous allez tout dire sur la famille du président Alpha son fils Mohamed. Personne ne dira qu'on a vu Mohamed dans une belle voiture, une montre chère, des habits qui coûtent Louise Vuitton, et je ne sais quoi. Personne ne vous dira, Mohamed Condé. Le président Alpha lui-même, le luxe. C'est-à-dire, quand on dit un président est méchant. Un président en train de faire, c'est quand il, il mène une vie, une comme Mamadi est en train de le faire. Des Mercedes hors série, des montres, 400 000. Ils sont en train de construire toute sa famille, des milliards pour construire. La maison de, du frère de feu, Ahmed Sekoutouré, à 3 millions de dollars, il a acheté presque 30 milliards de francs guinéens. Et après, on vient nous parler de vol, de personnalisation. Qu'est-ce que vous. Ça dit, entre Sidia quoi? Les gens ne peuvent pas vous aimer. Elle a c'est là. vous êtes en train de l'humilier. Sidia, l'arrogance. Vous vous étiez quoi hier? Amara, grâce à qui toi tu es devenu directeur? Bala, grâce à qui toi tu étais à la gendarmerie? Un simple tapissier. Idi Amin, on t'a enfermé au temps de à compter. Vous Votre arrogance. Vous cherchez toujours à salir le président Alpha Condé. Vous cherchez toujours à humilier les anciens. Et vous, vous êtes en train de faire pire. Et vous pensez que non, nous, on doit s'asseoir pour dire, écoutez vos salades, vos mensonges. Qu'est-ce que vous avez respecté depuis que vous êtes venu À part mensonges, vous êtes sur les chantiers du président Alpha Condé. Tout ce qui se passe aujourd'hui, vous avez signé quel accord hors de la Guinée pour dire, nous sommes allés, voici un accord qu'on a signé. Voilà, on va faire ceci ce, cela. Tout ça, c'était dans les tiroirs. Le projet est déjà financé. Vous avez du mal aujourd'hui. Vous n'avez plus rien dans les caisses. Hein? Même l'aéroport. Vous savez, quand j'ai vu, je n'ai même pas voulu en parler. Voici la date. Depuis 2020. Depuis 2020, ce projet est déjà dans les tiroirs. Et projet est déjà fini. Mais je vous avais dit, le président Fakonde était en train de d'évaluer tout. Parce que les gens volaient, à un moment donné. Il avait mis fin à ça. Guichet unique et beaucoup de choses. Voici, depuis 2020. La date est là, 2020. Mais comme vous aimez mentir, vous êtes habitué. Vous aimez salir l'honneur des autres, comme si les autres n'ont rien fait. Tous ces projets, le financement, tout était déjà trouvé. Quel est l'état sérieux aujourd'hui qui va donner de l'argent à la Guinée même les subventions pour les étudiants aujourd'hui. Vous n'avez rien eu parce que les gens n'ont plus confiance à vous. Il n'y a pas de climat de, de confiance. Vous vous attaquez à tout le monde. Vous pensez que les gens sont bêtes. Les institutions, ils vont prendre des millions de dollars et vous donner. Ce sont des projets que les autres ont déjà bouclés. Ils ne s'attendaient pas à vos bêtises, le coup d'état du 5 septembre. Vous êtes venus, vous avez tout bloqué et vous faites sortir ces mêmes projets aujourd'hui. C'est-à-dire faire. Ça croire aux Guinéens. Hein? Regardez l'électricité. Regardez l'électricité aujourd'hui. Les journalistes, tous ceux qui parlent aujourd'hui, film au départ, tous ces journalistes, ils étaient pour vous. Ils ont cru au discours du bandit le 5 septembre. Et pourtant, moi, je vous avais dit, c'est un coup d'État de survie. C'était un coup d'État de survie. Regardez les narcos. Ils sont libres aujourd'hui dans le pays. Tous les narcos, à commencer par Idi Amin, c'est un narco mais elle te fait fort. La marine est en train de travailler. L'armée la, guinéenne n'avait rien à voir dans ce coup d'État. Vous voyez, la marine, s'ils étaient dans l'affaire dans de drogue, la marine n'allait même pas saisir et exposer cela. Mais la marine a saisi. On fait croire au peuple de Guinée, oui, ils sont en train de lutter. Demain, c'est des poudres de manioc que encore ils vont sortir. Voilà, on est en train de faire les tests pour aller brûler encore des poudres de manioc. Trois tonnes de poudre de manioc brûlée en plein centre-ville. Anta, vous avez vu un citoyen se plaindre Vous avez vu les oiseaux se, euh, euh, dire que voilà, tomber Donc, euh, on vous a dit, tant que vous n'allez pas respecter l'honneur du président Fakonde, Moi, je le fait. Regardez qu'encore aujourd'hui, vous avez militarisé. Vous avez mentir qu'au alia, mensonge. Alia, vous savez où il est. Al l'on, alia est Mino. al mais tellement que vous êtes des bandits l'arrogance mais Agnewama tout anyoama vous n'avez rien compris d'abord ko danatiminika bajigbeya allahu il est le mangbiala elle t'est présent faconde mangbiala parce que allah sababu c'est grâce à lui il y a longtemps on devait arrêter Mamadi doumbouya mais ni mo ka nyuma kinye naloko ko fisri lui bali l'am vous ne pouvez rien faire de mieux pour la guinée mieux que le présent Fakonde. vous ne l'arriverez même pas au cheville acte vous lesquels d'amanaminé. Présent face aux ne c'est Michael. Allez-vous ce lesquels là. Prenez ces projets déjà financés. Vantez-vous c'est vous. Mais à la catierno. N'écoutez mon à la malouya. qui est à la Dieu sait comment renverser un pouvoir. Dieu sait comment voilà. Vous êtes là en train de faire l'arrogance. Regardez les aujourd'hui ils sont allés voir les religieux. Et le, le, la coordination du mandat ah non, on vient vous voir à là en coquant, accompagnez-nous dans la famille du Président Fakonde depuis que vous avez fait le coup d'état vous ne connaissez pas chez le Président Fakonde c'est maintenant depuis que vous avez fait le coup d'état Adia Guinée, elle est rentrée en Guinée père son âme, elle vous a demandé de laisser continuer ses actions pour aider les pauvres vous avez accepté vous avez accepté vous avez gelé ses biens vous avez oublié tout ça Aluna Toy Sila, Madame la Molunye. Des personnes que vous avez côtoyées hier. Vous vous êtes des démocrates. Vous vous êtes Des, taux, des bêtises. Des bêtises. Vous êtes démocrates aujourd'hui. Et là, c'est nous d'aller éviter de chez lui. Humilié, Sidiatouré. Les phonics mangués. Pourtant, le jour du coup d'État. Ils vous ont acclamé. Vous étiez. Vous étiez fiers. D'inviter Sidi Atouré à votre soi-disant investiture bidon, du bandit, du narco. Pourtant, vous avez adressé une lettre à Elaï Solidale, à Sidi Atouré, au Fonique consort, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec votre ligne de diriger ce pays. Vous allez dire quoi Vous pensez que c'est l'arrogance Allons-y seulement. Moi, je vous ai dit dès le départ, Aladdi tient des demain. Regardez-vous aujourd'hui, regardez-vous aujourd'hui, regardez-vous ce que j'ai dit au début, le coup d'état était un instinct de survie, vous avez fait le coup d'état pour sauver votre terre, c'est pas ça aujourd'hui, l'affaire de drogue, c'est pas une réalité aujourd'hui, les médias, les Moussa Moïse qui gueulaient ici, oh les têtes vont tomber, personne ne parle, personne ne parle de drogue, à part nous les médias en ligne, qui parle de l'affaire de drogue aujourd'hui. Donc euh, faites vos bêtises, oubliez le Président Fakonde. Vous pouvez aller dans la famille de la Première Dame à Cancan, vous allez présenter vos condoléances. Mais en ce qui concerne la famille du Président Fakonde à Conakry, oubliez et laissez n'adresser rien au Président Alphakondé. entendez là, cest c'est-à-dire salutation bidon, on ne veut même pas. Quand des blancs s'asseyent pour rédiger, je ne sais pas, un communiqué bidon de haine, et vous voulez que nous, on est bêtes, on va venir saluer cela. Et là, c'est celui-là a fait son communiqué. Sidi Adouri a fait son communiqué. Les ambassadeurs des présents à travers le monde. Vous pensez que vous, vous pouvez salir ou rabaisser le président Fakonde, vous êtes là-bas. Ah, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le communiqué Parce que vous êtes des blacros. Parce que Hankri là. Parce que vous ne vous respectez pas. Et vous voulez qu'on vous respecte. Hankri fausse Tallah. Hankri Venez vous adresser au président Fakonde. Vous n'étiez pas dans quelques, quelques semaines en Turquie que vous allez ramener le président Fakonde. Ce n'est pas les mêmes raisons qui, que, qui vous a poussé à envoyer des gens à Kanka pour aller mater les gens de Kankan que le président Fakonde s'est adressé à ses militants. Vous avez tout fait pour que la Turquie prenne vos demandes bidons pour ramener, pour ramener le président Fakonde. Vous avez échoué dans ça. C'est pourquoi vous êtes en train de mater les gens à Cancan. -Can et venir mentir maintenant. Moussa Moïse et leur clan pour dire non, eh, c'est Alia s'est évadé. Nabire Hake. Mouta Akolo, Aliana Denaga, Ota Akolo, Aliana Denaga, Otafisri Lombali. Vous qui parlez. Dumbuya a trompé les Alias. Aujourd'hui, la Guinée a Minde. Aliana Minde. Le grand traître Namorina Minde. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas tué Petit Diané. Au palais là-bas. Souman, ils n'ont pas tué Souman là-bas. Kabinet Traoré, ils l'ont tué là-bas. Kouyaté, ils l'ont tué là-bas. Tellement qu'il a peur. Quand il doute de quelqu'un. On signale quelqu'un, il, il, il fait sortir son pistolet pour les tuer là-bas. Allah est la à Karaman. Mais Allah Soroye. Vous pensez que vos bêtises que vous êtes en train de faire? Allah pouvoir Kenta. Quelqu'un qui ose abattre les gens au palais. Et venir mentir que, que non, tel a fait accident, tel a fait ça, tel a fait crise cardiaque. Nous, on va s'asseoir, abandonner. Continuez. Nous sommes morts dans vos mains. C'est vous qui êtes là. Les erreurs du passé, on ne va pas répéter l'histoire de Roger Bamba. Vous étiez là. Nous sommes morts avec vous. Regardez le procès. Comment ça se passe Si ce n'est pas pour humilier les gens. Mamadi Doumbouya a des châteaux un peu partout. Amara, toutes ces petites personnes-là aujourd'hui, ils ont des châteaux aujourd'hui à Conakry. Ils sont en train de faire des fermes un peu partout. Tous vos ministres aujourd'hui sont en train de construire. Et après, ça vous dit, voilà, c'est eux, le retard de la Guinée, 34 000 milliards de déficit en un temps record. Ce qu'eux, ils dépensent, ils ne font pas rentrer ça dans les caisses. Ils sont venus trouver des milliards, plus de 1 milliard et demi de dollars et quand ils sont venus, leur premier boulot, c'était quoi Rénovation. Ils ont fait sortir autant d'argent. Prenez toutes les formes des dépenses. Vous allez comprendre que oui, ces gens-là, ils font sont venus juste pour gaspiller de l'argent. Transition. Vous avez trouvé les bureaux. Ceux qui étaient là, les élus du peuple, eux, ils travaillaient dans ces bureaux-là. Ils viennent qu'on a une rénovation. On dirait qu'une transition, c'est un mandat. Dépenser de l'argent inutile. L'argent qu'on pouvait prendre, construire des écoles, que tous ces ministères, l'Assemblée nationale, était déjà fini, Les images étaient là. Le président Damaro avait déjà fini. Mais malgré tout, le travail que ceux-ci-là ont eu à faire, hein, l'argent qu'ils ont pris pour travailler, on est en train de les humilier aujourd'hui. Comment on peut même venir parler, un budget d'un département, que quelqu'un a pris ça, juste pour mentir, calomnier sur les gens. Maman hey, dit, Doumbouya n'est pas un homme. C'est Alia qui a été homme. C'est Alia qui l'a manipulé. Et il y a beaucoup de dans l'armée guinéenne. Il y a beaucoup de alias. Parce que Mamadi Duba, c'est un vaurien. Il était flanqué quelque part à l'hôtel. Sur le coup échouait, te le bandit, le traite Namori, il allait fuir pour aller à l'ambassade de France. Parce que c'est eux qui étaient derrière lui. C'est Alia. Et il y a beaucoup de alias dans l'armée guinéenne. Allons-y seulement. la Koutiela, elle dit De la manière dont vous êtes rentré au palais. Et c'est comme ça qu'ils vont aller vous dénicher là-bas aussi. Au palais Mamède V. Anywamatou. Autant de l'ancien à conté. Le palais, ils ont rasé, non? Tiens, nous, ma la ils vont bien taper sur vous. Espèce de bandit. Ali l'ala kaké bayaye. Orgueil. On dirait que vous, vous avez fait quelque chose pour ce pays-là. Ceux qui vous ont fabriqué, ceux qui vous ont tout donné, vous continuez à les humilier. Kodankalanu, Koko Kakaluko regardez vos communiqués, ils sont tous fatigués. Parce qu'on ne peut même pas défendre l'indéfendable. Tous ces journalistes qui ont cru en vous, à vos discours, une année et demie déjà, tout le monde est découragé. L'opposition, qui ont cru à vos discours, tout le monde est découragé. À part les escrocs qui passent chez vous là-bas, prennent des billets. Mais si c'est par conviction, par amour pour le pays, personne ne peut vous soutenir. Si c'est par conviction, personne ne va vous soutenir. Parce que vous n'êtes que des traîtres. Nous, on n'aime pas la Guinée. Comment est-ce qu'on peut aimer la Guinée avec des narcos à la tête du pays L'image du pays aujourd'hui est gâtée. Côte d'Ivoire, saisie. Mali, saisie. Sénégal, saisie. Olibéria, saisie. Philippines, saisie. Partout dans le monde, des saisies records de cocaïne. Avant le coup d'État, il n'y avait pas cette histoire de, de drogue. Les Moussa Moïse, ils connaissent pourquoi on ne nous donne pas la liste Pourquoi ces médias-là ne font plus d'enquête pour sortir les têtes Pourquoi ils ne le font pas On nous fait croire qu'au Kriev, ils sont venus tant. Leurs amis sont tranquilles. C'est les politiques des gens qui ne vont jamais s'afficher avec eux. Ce sont eux qui sont en train de humilier le docteur Diané. Comment le directeur de cabinet de la défense crâne rasé, Idiamine. Lui, il fait ce qu'il veut. Namouri, qui était le chef d'état-major, Chef d'état-major adjoint avant le décès de Feu Kelefa, Il est devenu chef d'état-major 8 ans. Il avait des budgets. Chaque mois, on lui donnait le carburant des militaires. Il pouvait prendre plus de 1 milliard, même 2 milliards chaque mois pour lui. Là, vous ne parlez pas de ça. Hein. Vous venez vous flanquer devant le peuple. Oui, non, on va faire la crise. Eh, non, non, à mon c'est pas. Bon. Comment un criminel peut parler de justice un traite peut parler de justice. Un criminel. Toi, tu as tué les gens le 5 septembre. Et personne ne sait où se trouvent ces corps. Vous parlez de justice. Ah, hein? Quel sera, vous, vous, votre sort demain Quel va être votre sort demain Si d'autres doivent vous juger. Est-ce que nous-mêmes, on a besoin de vous juger des criminels Quelqu'un qui a, qui a tué on, le nom même, on ne connaît pas. Vous, vous allez parler de qui Qu'ils ont volé. La vie des Guinéens était mieux avant le 5 septembre. La croissance économique le nombre de travailleurs, le nombre d'emplois créés, les activités dans le pays, le prix des darrêts, les conditions des militaires. La vie était mieux. Mais regardez, depuis que vous êtes venus, malheur sur malheur, assassinat, vol, corruption, ça ne finit même pas. Dépenses inutiles. Malédiction. C'est la malédiction sur vous. Même, même les tracteurs qu'ils ont présentés. Tout ça, c'était des commandes. Vous êtes venu tout bloquer. Ça dit, vous montrez moi le voyage du de, de votre ministre, le jour qu'il a été signé des, des, des contrats pour dire voilà, voici, voilà, le, le, le frère de Siakabari. Il a été dans tel pour aller commander quoi que ce soit. Rien du tout, rien. C'est comme l'aéroport. On est là, voilà, nous on est là en train de travailler. Si vous voulez comme j'ai vu l'écrit de quelqu'un, si vous voulez là, goudronner jusqu'à Lagos. Ce qu'on vous demande là, vous êtes des vauriens, des tonneaux vides. Organisez des élections et foutre le camp. Organisez des élections et foutre le camp. Pour développer le pays là. Pour être légal là. Vous devez être élu par le peuple. Vous devez être élu par le peuple. On ne prend pas des armes. Contre un pouvoir. On ne vient pas tuer des gens. Faites disparaître le corps. Et, et parlez de justice. De quelle justice vous parlez on ne se rébelle pas contre ses bienfaiteurs. Vous vous êtes rébellé contre votre bienfaiteur. Le résultat est là maintenant. C'est amer pour tout le monde. Le pays ne fait que régresser. L'électricité. Vous avez fait mieux que le président Fakonde. Lui, il s'est battu. D'ici qu'on est, qu est finisse. soit petit. Envoyez un bateau pour ne pas que l'administration, les gens n'aient pas le courant à Kaloum là-bas. Il s'est battu. Ça, c'est ses relations. Il ne s'agit pas d'être gros, grand, bête comme vous. Parce que c'est ça le pouvoir. Être gros, grand et bête à la fois. Comme vous. Des tonneaux vides réunis. Parce que c'est l'orgueil. Crier. Insulter les gens. Mentir sur les gens. Donc euh, la famille. Nous, nous restons à l'écoute. Voilà. Le corps quittera l'Europe pour Bamako. Bamako. Eh, Bamako Kankan, voilà. Nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement. Et les bandits, à partir d'aujourd'hui, ils vont s'asseoir, ils vont réfléchir. Ils vont comprendre que l'orgueil, eh, ils ne peuvent pas effacer le nom du président Fakonde. Non, non, non, non. Vous êtes en train de vous maudire vous-même. Tant que vous êtes là, l'arrogance des Moussa Mouise, des bambins comme les, les, les Amara, Kamara. Parce que ce pas Dumbuya. Dumbuya n'ose même pas ouvrir sa bouche parler du président Fakonde. Mais vous, les bambins qui êtes à côté, c'est vous qui êtes en train d'enfoncer votre Mamadi Dumbuya dans le trou. Vous, les soi-disant communicants, c'est vous qui êtes en train d'enfoncer le bandit dans le trou. Chaque jour, vous le rendez impopulaire. Vos manières de faire, l'arrogance. Moi, je vous avais dit ici, si, j'ai dit si vous étiez intelligent. L'hôpital, donc, a au départ. C'était de donner le nom au président Fakonde. Vous êtes sorti ici. Vous avez donné le nom. L'enfant même qui ne porte même pas le nom de feu général Lansanacté, perd son âme. L'enfant porte un autre nom. Mais on fait croire à l'âge Serona, euh, que l'enfant porte le nom de Lansana Conté. Sur le document, c'est un autre nom. Nous avons reçu ça, des infos. Au niveau de la France même. Hein. Quand ils ont donné le passeport de l'enfant. C'est un autre nom, ce n'est pas Lansana. Le nouveau, le bébé de, de Dumbuya, le dernier enfant qu'il a eu pendant la transition, là, ne porte pas le nom de Lansana Conté. Mais on fait croire à Kuntigui. Je ne dis pas, ils vont vous faire un certificat de naissance en Guinée là-bas pour vous donner des... Demandez le certificat de naissance de la France. Vous allez comprendre que c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Il n'a pas honte. C'est là, vous devez même comprendre que le gars, c'est un gros traître. Il a connu Lansana Conté où celui qui t'a fabriqué, celui qui t'a tout donné. Il n'y a jamais eu de conflit entre nous. Tu n'es pas opposant, tu ne t'es pas opposé à lui. Tu te lèves un beau matin pour sauver la tête des narcos, des officiers narcos. Et quand tu continues à humilier la personne. Et tu veux que les gens du, beau, du jour au lendemain. Le président, il a été élu, même si d'autres étaient contre. Mais c'est des gens qui ont voté pour lui. Vous étiez avec nous en campagne. Ceux qui courent pour de l'argent. Vous étiez tous avec nous. N'oubliez pas, même si vous vous partez, c'est pour avoir des postes. On ne peut pas donner les postes à tout le monde. Mais la dignité, vous pouvez prendre tout, mais vous n'allez pas prendre notre dignité. Nous, nous savions pourquoi nous avons accompagné le président Fakonde. C'est sur ces chantiers-là vous êtes en train de vous taper les poitrines, comme si vous êtes des gens qui ont signé ces contrats. C'est vous qui avez trouvé ces marchés. C'est le président Fakonde. Nous, nous le suivons pour ça. Mais aujourd'hui, Alma Fene, Hein? Ok, toi, toi, Samak India, tu es banni sur cette page. Moi, je vous ai dit, nous, notre éducation, on ne vous insulte pas. Mais sur cette page, je vous ai dit, je suis anti-CNRD, anti-narco, anti-poutchiste. Cette page, mm -mm. tu n'aimes pas, ne viens pas. Moi, je vous ai dit, je ne force pas. Je vous ai dit, ne venez même pas parce que vous n'allez pas entendre des bonnes paroles. Contre ces bandits-là, ces narcos. Si ce n'est pas l'éducation, si je pouvais vraiment les piquer autrement, j'allais le faire. Ces bandits, à un moment donné, arrêtez vos bêtises. Donc la famille, je vais vous laisser. Le combat continue. Voilà. Prions pour le repos de l'âme de notre première dame. Abat les escrocs, abat les bandits, abat ces traites narcos. Le jour que vous allez bien faire, nous allons applaudir. Mais tant que vous manquez de respect au président Fakonde, vous avez affaire à nous. Tant que vous continuez à manquer de respect au présent Fakonde, Charles Wright est où aujourd'hui? Vous savez, où est Charles Wright aujourd'hui? Il est quelque part, non? En Inde. Vous savez, il a quoi? Je ne vais jamais souhaiter le malheur pour quelqu'un, non? Mais vous savez où se trouve Chalourette aujourd'hui. Pourquoi vous ne dites pas aux gens où est Chalourette Pourquoi vous ne dites pas aux Guinéens Chalourette a quoi Pourquoi vous ne dites pas Dans ces deux jours-là, Chalourette, il a quoi Chalourette, il a quoi dans ces deux jours-là Pourquoi vous ne parlez pas Vous pensez que les gens, vous allez faire quelque chose. Nous, nous n'allons pas être au courant. Tout ce que vous allez faire, c'est la malédiction qui va vous frapper. Idi Amin, aujourd'hui, n'est pas bien portant. Bala n'est pas bien portant. Charles Wright est sur cette liste. Vous êtes tous. C'est le malheur qui va vous frapper. Tant que vous êtes là à humilier, vous dites. Vous trompez le peuple et Allah subhanahu wa ta'ala vous regarde. Vous, C'est-à-dire, vous calomniez les autres. Vous les rendez malades. Ils sont tous en prison aujourd'hui, tombés malades. Wallah, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala qui est en train de vous détruire comme ça. Vous allez prendre l'argent là, le bonheur. C'est-à-dire, l'argent là, vous n'allez pas profiter. Je vous ai déjà dit. Maman Doumbouya, où il est, il n'est même pas heureux. Regardez, la maman de Dumbuya. Vous n'allez jamais voir cette dame sourire. Elle ne peut pas sourire. Elle sait comment son enfant est venu. Ça, déjà, ça suffit. al Tant que vous êtes là à humilier, Kamoubal Lamaluya, présent le Fakonde, Amamou Lamaluya. Mou Lamaluya Mandani. Mamadi Doumbouya, au temps du président Al Fakonde ici, il y a eu des infos, ils voulaient faire le coup d'État. si eux, ils avaient éliminé Mamadi Doumbouya, on allait encore mentir ces journalistes de bar café. Que non, ils ont tué Mamadi Doumbouya. Ils ont fait ça, Mamadi Doumbouya. Mais jamais plus grand. Il a trompé tout le monde, fait son coup. Et il continue encore à chercher à humilier le président Al Fakonde. Et que Lano, Kokano et Kalufa, Fissililom Balilou, Altesla Alagné, Altes hein Malouéla Doni. On vous dit, laissez-les. Si Mamadi a l'envie vraiment de montrer l'exemple, depuis qu'il est venu, ces gars sont en train de voler. S'il si avait sanctionné quelqu'un, avant de montrer, de... c'est comme si tu es le père de famille. Les gens, ils t'ont confié leurs enfants. Tu es en train d'élever ces enfants. Toi, tes enfants sont canailles. Les autres sont canailles. Mais chaque fois, toi, tu, tu, tu punis les enfants d'autrui. Tes enfants, tu les épargnes. Même si tu as raison. Qui dira que tu as raison Parce que tu es en train de faire le mal aux autres. Toi, tu dis, l'autre gouvernement, tu as changé de ministre au plateau. Toi, ton gouvernement est là. La vie des Guinéens, c'est devenu la misère. Tes gars sont en train de voler, ils sont en train de construire. Amara est en train de voler. Tous tes gars sont en train de voler. Maintenant, là, tu ne les sanctionnes pas. Tu continues. Ceux-mêmes qui rendaient la vie meilleure aux Guinéens, vous êtes en train de les calomnier, les humilier. En Afrique, Agnès, tous... Docteur Kassori, Mais vous êtes en train de les humilier aujourd'hui. Comme parce que vous avez la force. Et vous oubliez vous les ingrats. Que c'est grâce à ces gens-là que vous êtes devenu quelqu'un. Mais on vous parle chaque fois. Pour que vous compreniez. On ne va pas se taire. Mais altérant Christ là. Vous pensez que la force là, ça va rester éternel Non. Wallah, ça ne va pas rester. Ça ne va pas rester. Vous pensez que le mensonge, c'est juste un temps la guinée regardez le 5 septembre le discours de mensonge beaucoup ont cru mais aujourd'hui, voici le résultat Mama tu pouvais aller à Bambéto la mosquée de Bambéto chaque vendredi, 4 ou 5 vendredis tu étais là-bas mais pourquoi tu, le connais? tu ne connais plus la route de Bambéto parce que toi-même tu sais que non tu ne respectes pas ta parole toi-même, tu sais que tu ne peux pas. Quand on fuit un endroit, c'est qu'on se reproche de quelque chose. On a trahi. Tu disais à ces jeunes, le 7, le 8, les prochains recrutements dans l'armée, vous êtes... Euh, non, vous êtes l'espoir de ce pays. Nous allons commencer par vous. Quel jeune de bambé vous avez pris Maman dit le menteur. Bravo, lignané, un vie vous avez cru que non, quand vous allez vous allez venir tourner la page du président Al Fakonde. Non, avant que le président Al Fakonde ne devienne président en Guinée, son nom déjà était grand. Il avait des présidents, amis, des hommes d'affaires, des milliardaires, amis. Le président Al Fakonde était ce taureau-là. Son voyage à, à, à Abu Dhabi, c'est vous qui avez payé. Bande d'ingrats que vous êtes. Qui a payé le voyage Ce sont ses amis. Ce n'est pas vous. Le CNRD, l'État guinéen, 5 francs, ils n'ont pas payé. Le voyage du président Fakonde. Le voyage du président Fakonde encore, jette privée pour aller en Turquie. 5 francs, l'État guinéen n'a pas payé. C'est vous qui avez payé. Tout ça, c'est pour vous dire que le président Alpha Condé ne peut pas souffrir. Son souci, c'était de développer la Guinée. Il avait les meilleurs amis. Il a vécu en Europe, pas comme vous. Souffrance Foko Non. Ole, à y faire quoi tu dois la, qu'on brûle quand on détermine niveau de là. il brûle quand on détermine maintenant, a dit quel folau, mais les gens ont raison, il brûle n'ya bâton ma démana, maman dit il était en Hollande, ça a chauffé pour lui, il était avec Bakala, il a fui il est venu en France, ça n'a pas marché en France là bas, ça n'a pas marché en France, il était dans la légion, il a, ils ont même viré là bas pour indiscipline, il est revenu en Guinée par le bien de Idiamine, que le président Alpha Condé, l'un des premiers officiers à être nommé par le président Alpha Condé, qui a trahi le président Fakonde. C'est pourquoi je vous dis, le cerveau de coup d'État, le cerveau de coup d'État, c'est Idiamine. Quand l'affaire de drogue là allait péter, c'est Idiamine qui a appelé Mamadi Doumbouya. Il lui a dit, il est temps pour toi de passer à l'acte. Si tu ne le fais pas, il faut dire adieu à ta famille. C'est pourquoi ils ont été violents comme ça. Ce n'est rien d'autre, c'est Idiamine. Et il est venu, il a tout fait pour chasser tous les autres généraux. Il est plus vieux que les maturés, Il est plus vieux que beaucoup. Parce que c'est son coup. Il y, a deux, il y a longtemps, il est dans le coup. C'est lui le cerveau, le vrai cerveau du coup d'état. Le vrai cerveau du coup d'état, c'est Idi Amin. Tout le malheur de la Guinée, c'est Idi Amin. Ce crâne rasé, de la manière dont vous le voyez, façon, son crâne est rasé et noir. C'est comme ça, son cœur est noir, le type. Un vrai manipulateur. Un vrai danger pour l'armée guinéenne. Dans quelques temps, il faut Mais, Agniwa, Matou. Moi, les Fraoun, là, ils ont fait leur temps. Mais le moment venu, Allah, vous avez vu comment ils sont partis. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pensez que oui, tout va bien, vous êtes à l'aise. Et c'est à ce moment-là que vous allez tomber. Au moment que vous vous sentez même à l'aise pour dire, voilà, tout va bien, c'est là que vous allez tomber. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, Continuer à humilier ces personnalités. Ceux qui ont fait mieux que vous. Donc vous ne pouvez même pas arriver à leur cheville. Pour ce pays. Doter la Guinée des barrages. Que vous, vous ne pouvez même pas faire. Là, ça racontait pas à son âme. Il n'était pas comme ça, comme vous. Regardez les Ibrahim au Burkina. C'est vous qui venez maintenant même de pousser Asimou Goïta. rentrer à faire comme vous. Regardez aussi, là-bas, ils ont commencé à arrêter. Les journalistes, les activistes. Sinon, regardez au Burkina, Ibrahim, il y a un blogueur qui dit, l'armée, euh, euh, la montée en puissance, c'est pas vrai. Un blogueur, hein, Ibrahim, il dit ne le frappez pas. Ils sont allés chercher le jeune, d'abord il a parlé, <rire> il l'a envoyé à la présidence, ils lui ont pris, l'envoyé au front, le former. Voici quelqu'un de responsable, Ibrahim, qui est plus jeune que vous, au Burkina. Le président Marc, il est à l'aise, sa famille, le respect total. Quand il sera le quand le moment viendra de parler d'élection, parce que là-bas, c'est la crise du terroriste. Le moment venu, il va s'engager avec son parti. Mais vous, vous pensez que c'est l'arrogance, il faut détruire le parti de Touré. il faut détruire le parti de El il faut détruire le RPG. Tous ceux qui vont parler, on va les faire taire. Voilà, le pays-là, ça nous appartient. On va faire ceci, cela. Vous vous trompez. Wallah, je vous ai dit dès le départ. Vos gars, quand ils m'ont appelé, c'est ce que je les ai dit. Je dis, vous êtes en train de rêver. Ce n'est pas de... Hey, ça, c'était avant. Peut-être le temps de l'ancien compter Maintenant, c'est le 21e siècle. Le monde était un gros village. Vous ne pouvez pas tromper. Vous avez vu les, les, les, les, les états unis Ils ont mis un chronomètre. Vous dites, non, non, non. Vous êtes allergique à tout. Vous ne pouvez pas tromper tout le monde, c'est Ce que vous voulez cacher là, nous on a déjà exposé ça et le peuple, les gens ont compris que le coup d'état ce n'était pas pour la démocratie. C'était juste pour sauver la tête des, des officiers narcos et des narcos, ceux qui sont autour de vous aujourd'hui. Les papas Fofana, les, les, les Ahmed Durak, les Ousmane Kaba, tout c'est ces, eh, ça, c'est une insulte. Comment des gens, ils sont même recherchés aux états unis ici. C'est eux qui sont en train de diriger le pays. Et vous, vous parlez de transparence. Vous, vous parlez de corruption. Des bandits de grand chemin qui étaient aux États-Unis ici. Ils ont tous fui. Ils sont en Guinée. Vous voyez Nous, ils sont derrière, contre nous ici. Ils font tout. Parce qu'ils veulent nous faire taire. Mais vous allez toujours échouer. Aldeco Beke, vous allez toujours échouer.